Regardons ensemble comment construire le symétrique d'une droite par une symétrie centrale. Une droite étant définie par deux points, construire le symétrique d'une droite AB par rapport à un point I revient à construire les points A' et B' symétriques des points A et B par rapport à I. Considérons donc une droite AB et un point I. Regardons comment construire le symétrique de AB par rapport à I. On commence par tracer le symétrique de A par rapport à I en traçant la demi-droite AI. Puis, en reportant au compas la longueur AI de l'autre côté de I, on obtient le point A'. On fait de même pour le point B. On trace d'abord la demi-droite BI à la règle. La longueur BI est ensuite reportée au compas de l'autre côté de I. On obtient alors le point B'. La droite A'B' ainsi obtenue est la symétrique de la droite AB par rapport au point I. De ce travail découle une propriété. Dans une symétrie centrale, le symétrique d'une droite est une droite qui lui est parallèle. Autrement dit, dans notre situation, les droites AB et AB' sont parallèles.